Comment chanter sans forcer Les amis, je crois que c'est la base. On peut commencer par ça, c'est le thème de cette vidéo. Et je vous propose bah, de voir ensemble ce que l'on peut faire pour chanter sans forcer. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et je publie plusieurs fois par semaine des vidéos, des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, tu en seras prévenu. Tu seras alerté également lorsque je serai en live sur cette chaîne, ce qui nous permettra d'échanger en direct, ce qui est très sympa. Alors, euh, chanter sans forcer, je disais c'est la base. Oui, parce que les apparences sont parfois très trompeuses et quand on regarde des artistes euh, se produire sur scène, on a l'impression qu'ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de force et que quelque part, ils forceraient sur leur voix. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Tu vois peut-être des artistes qui, qui ont des attitudes comme ça, très engagées, mais en fait, c'est un engagement qui est important au niveau du corps, mais au niveau des cordes vocales, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcer dessus. C'est vraiment l'idée chanter sans forcer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer au niveau des cordes vocales. On veut que le son puisse sortir très librement très facilement sans qu'il n'y ait de douleur ni de sensation de, de, de gorge qui, qui, qui gratte ou, ou, ou qui pique. Alors, euh, comme je te le disais, les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que tu vois un artiste qui fait comme ça, même des, des grimaces ou qui est très engagé tout simplement dans son interprétation. Ce n'est pas pour autant qu'il va forcer au niveau de ses corps. Et moi, je te propose qu'on expérimente ensemble euh, ce qu'on peut ressentir. Alors, si on fait par exemple en gardant la bouche ouverte, on va faire des petits des petits cliquetis comme ça, avec, le, avec les cornes. Je le refais. Alors en fait, je me mets en apnée, je coupe ma respiration, et puis tout d'un coup, je la réouvre. Je ne sais pas si tu, si tu entends ou si tu sens, si tu mets tes, tes mains ici, là, autour de la pomme d'Adam. va sentir un petit clic. Ce petit clic en fait, c'est quoi C'est tout simplement un petit bruit de succion des cordes vocales qui, sont, qui se touchent et qui s'ouvrent comme ça. Et tu ressens peut-être très peu de choses dans la gorge quand tu fais ça. Et en fait, euh, les médecins euh, disent que c'est finalement la sensation euh, maximale qu'on devrait ressentir dans la gorge. Alors, pourquoi disent-ils cela Tout simplement parce que quand tu fais ce petit bruit, ce petit cliquetis, euh, ça veut dire que tes cordes vocales se touchent et que, que c'est bien étanche. Et en fait, quand on chante, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire que nos cordes vocales vont se toucher, se rouvrir, se toucher comme ça plusieurs euh, centaines de fois par seconde, et c'est ça qui va générer le son. Maintenant, une fois qu'elles se touchent, il n'y a pas besoin de, de forcer plus, puisque c'est déjà étanche, et on va déjà générer la vibration. C'est pour ça que les médecins disent que finalement, cette petite sensation que nous avons qui est presque rien quand on fait ça, on peut le refaire ensemble. Voilà, ce, ce, ce petit cliquetis, là je sens quasiment rien dans la gorge. Eh bien, quand on chante, normalement on ne devrait pas ressentir. Plus que ça ici au niveau de la gorge. Alors là, tu te dis peut-être, oulala, là là, mais Antoine, moi quand je chante, je sens beaucoup plus, euh, j ai, j ai, j ai, ça, ça se crispe un petit peu dans la gorge. À ce moment-là, je vais te donner un deuxième exercice. Juste avant, je te propose de partager cette vidéo si tu as des amis qui, qui se font mal quand ils chantent qui, ou tu as l'impression qu'ils forcent quand ils, quand ils chantent, eh bien, euh, voilà, ça leur fera plaisir et ça leur rendra un grand service. Passons maintenant au deuxième exercice je te propose de faire un, une sorte de soupir, de faire un ha, ah, un ah, tu vois, comme ça, très soufflé. Tu vois, là, je suis sur un beau canapé, je rentre le soir, je m'assieds dans mon canapé, et je fais, ah, la journée est finie, tu vois. Ah, voilà. Quand je fais ça, j'ai une sensation vraiment d'un relâchement total ici dans la gorge. Il n'y a rien qui se resserre, rien qui se crispe. Ah, tu peux le refaire à ton tour. Ah, ok. Refais-le plusieurs fois jusqu'à vraiment ressentir, et ben justement jusqu'à plus rien ressentir, jusqu'à ce que ça soit complètement relâché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit V. On va faire un, v. on va souffler de l'air comme ça entre les dents et la lèvre inférieure. V. V. Et quand je fais ça, moi, je ressens déjà beaucoup plus de vibrations. Il y a beaucoup plus de sons. Peut-être que tu peux le sentir toi aussi. On le refait ensemble. V. Donc là, je ressens vraiment cette vibration qui est beaucoup plus importante. Et pourtant, ici dans la gorge, je ne ressens pas de resserrement. Je suis toujours proche de la sensation du Mais en faisant mon j'optimise le rendement, j'optimise le son pour avoir beaucoup plus de vibrations. Mais je ne fais pas Tu vois là, là, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré. Et là, si je poursuis ça, je vais me faire mal à la longue. Et c'est là où on va parler de, de forçage. Donc nous, on recherche vraiment à se rapprocher la plupart du temps, en tout cas un maximum du temps, de cette sensation de... Comme s'il ne se passait rien. Alors il ne se passe pas rien. Il y a une vibration. Mais en tout cas, il n'y a pas de détaux comme ça qui se, qui se met autour de la gorge. Alors, ça, c'est des... Tu vois, je t'ai donné comme ça déjà deux premières clés, deux premiers exercices que je t'invite vraiment à refaire pour ne pas te faire mal quand tu chantes et vraiment ressentir ce que c'est que cette sensation de liberté vocale. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je peux aussi t'envoyer des conseils privilégiés, c'est-à-dire que ce sont des conseils que je n'envoie pas à tout le monde. Je, les en, je ne les envoie qu'aux personnes qui font partie de mon carnet d'adresse. Si tu veux, eh bien, je peux t'envoyer ces conseils privilégiés plusieurs fois par semaine. Alors pour cela, c'est tout simple, c'est complètement gratuit. Tu as juste à trouver le lien qui est dans la description, à cliquer dessus et tu vas avoir une petite fenêtre qui s'affiche sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom, comme ça je sais à qui je m'adresse et ton adresse mail. Ça me permettra de t'envoyer dès demain mes meilleurs conseils pour t'aider à bien chanter, à chanter librement sans forcer sur ta voix notamment puisque ça c'est vraiment la base comme je te le disais au début de cette vidéo.